Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée qui vous aidera à prendre soin de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur est une partie de nous-mêmes qui vit en nous. Très souvent, c'est une partie de notre être meurtri, brimé, frustré ou en colère qui a besoin qu'on prenne soin de lui ou d'elle. Il n'est pas rare que dans notre vie d'adulte, Certains de nos comportements se répètent, que nous ne parvenions pas à apaiser une certaine tristesse ou que nous soyons incapables de modifier certaines attitudes. Et la cause est très simple à comprendre. Modifier nos comportements aujourd'hui, sans voir ce qui nous a fait souffrir ou créer un traumatisme dans l'enfance, équivaut à abandonner ou annuler notre enfant intérieur. Et c'est donc lui qui hurle sa détresse du plus profond de notre corps d'adulte, c'est comme si un petit enfant tirait sur votre jupe ou votre pantalon pour vous alerter et pour vous dire qu'il a besoin d'aide. Se reconnecter à son enfant intérieur va permettre de l'apaiser, l'écouter, lui apporter des réponses, il aura ainsi le sentiment d'être entendu, d'être reconnu, en l'apaisant vous pourrez alors guérir vos blessures du passé, et c'est ainsi que vous transformerez votre présent. Allez à sa rencontre, renouez avec ce petit être, allégez votre cœur en guérissant le sien, et prenez conscience que votre mal-être présent prend sa source dans votre passé. Avec cette méditation guidée, je vous invite à renouer avec vous-même. Comme d'habitude, si vous possédez la bougie, l'enfant intérieur, je vous invite à l'allumer, à vous laisser remplir de son parfum, observer sa couleur, ses fleurs, Si vous m'écoutez en soirée, au moment du coucher, alors je vous demande simplement de passer cette étape de ne pas allumer votre bougie, mais de simplement vous imprégner de son odeur réconfortante et rassurante. Installez-vous confortablement, dans une position assise ou allongée dans un endroit où vous serez tranquille. Et vous commencez, dans un premier temps, par ressentir votre position, ressentir les points d'appui de votre corps, en contact avec le support qui vous accueille. Vous vous concentrer sur votre respiration, votre souffle Le rythme de votre respiration Des respirations qui deviennent amples, tranquilles, calmes Et vous allez imaginer, dans cet état de calme qui s'installe peu à peu, qu'un crayon de couleur se pose au niveau de votre crâne, comme si vous vouliez dessiner votre silhouette. Choisissez une couleur qui évoque votre enfance, qui évoque des souvenirs heureux, joyeux. Et laissez votre crayon de couleur descendre à droite de votre crâne et relâchez votre cuir chevelu, votre cou, votre trapèze droit, votre épaule. L'extérieur de votre bras, votre poignet, votre main, puis chacun de vos doigts, et votre crayon remonte à l'intérieur de votre bras et le détend à son contact. Votre bras se relâche tout entier Et votre crayon parcourt à présent votre aisselle Votre flanc droit Votre hanche Et vous relâchez votre cuisse droite Votre genou Votre mollet cheville votre pied chacun de vos orteils et votre crayon remonte à l'intérieur de votre jambe il dessine le contour de votre pied de votre cheville de votre mollet, votre genou, votre cuisse, Prenez conscience de votre côté droit, relâché, agréablement détendu, et votre crayon de couleur continue sa progression, il continue de dessiner votre silhouette, passe à l'intérieur de votre cuisse gauche à présent, votre genou. Il vous aide à relâcher votre mollet, votre cheville gauche, votre pied, chacun de vos orteils. L'extérieur de votre pied, votre cheville, puis il remonte et relâche l'extérieur de votre mollet, de votre genou gauche, de votre cuisse, votre hanche, et vous ressentez votre jambe gauche qui se relâche totalement. Votre crayon remonte à présent le long de votre flanc gauche il trace le contour de votre aisselle, de l'intérieur de votre bras gauche, le pli de votre coude, votre avant-bras, votre poignet, puis chacun de vos doigts. L'extérieur de votre main de votre poignet, de votre bras gauche, puis de votre épaule, de votre trapèze gauche. Il remonte le long de votre cou, contourne votre oreille gauche et remonte au sommet de votre crâne. prenez conscience de votre corps qui se relâche un peu plus encore. Vous laissez cette relaxation s'installer dans votre dos, à l'arrière des jambes, puis dans votre visage que vous relaxez, que vous lissez et votre détente s'installe dans votre poitrine et votre ventre, prenez conscience de votre corps tout entier relâché, agréablement détente. Vous baignez à présent dans cette couleur d'enfance Cette couleur qui peut-être évoque de la tendresse ou de la nostalgie Vous ne faites plus qu'un avec cette couleur Vous baignez totalement à l'extérieur comme à l'intérieur avec cette sensation de vous trouver à présent entre deux mondes celui de votre présent et un monde un peu plus flou comme s'il était en couleur sépia ce monde aux couleurs anciennes, c'est votre enfance qui se trouve devant vous. Accueillez simplement cette idée. Et au loin, vous voyez une drôle de silhouette approcher. Sa démarche chaloupe de droite à gauche, son corps semble rond, rassurant, il vous inspire confiance, cette silhouette s'approche de plus en plus de vous, et vous la reconnaissez immédiatement c'est votre nounours d'enfance, celui que vous ne quittiez jamais. Laissez-le vous prendre par la main et vous emmener dans cet univers qui semble lointain et qui pourtant vit encore en vous à chaque instant de votre vie présente. Votre nounours si doux, et réconfortant, vous emmène maintenant dans LE lieu où est resté votre tout petit enfant intérieur, laissez venir l'image de cet endroit, sans jugement pour vous-même, sans jugement pour les adultes qui vous ont accompagné dans votre enfance. Et si une émotion désagréable vous traverse, accueillez-la simplement, comme si vous pouviez l'enlacer. Elle fait partie de vous, de votre histoire. Vous arrivez dans votre endroit à présent, votre nounours. Vous dit au revoir et le cœur gonflé d'un sentiment heureux mais nostalgique, vous le laissez prendre congé. Vous savez au fond de vous que vous pourrez vous reconnecter à lui pour le retrouver quand vous en aurez besoin. Observez cet endroit, détaillez cette image. Elle est aux couleurs des photos anciennes, beige, marron, ocre, peut-être rose. Dans ce lieu, comme une image cachée dans trop de souvenirs, réside votre enfant intérieur. Partez à sa recherche. Et observez cette image, revivez visuellement cet endroit. Peut-être pouvez-vous décrire très précisément tout ce qui se trouve dans cette image Peut-être pouvez-vous même renouer avec des odeurs, des parfums, des bruits, des sons très précis, très particuliers. Peut-être même que vous pouvez ressentir des goûts, laisser monter des saveurs, sur votre langue ou sur votre palais Laissez tous vos sens s'activer pour renouer avec cet endroit Tout au fond de votre cœur et de votre ventre vous savez où se trouve exactement votre enfant intérieur Vous vous dirigez vers lui, vers l'endroit où il se cache. Et lorsque vous le trouvez, vous le reconnaissez immédiatement. En cet instant, et comme par magie, votre image reprend ses couleurs comme dans vos souvenirs. et vous ne faites plus qu'un avec cet endroit vous ressentez comme un élan paternel ou maternel grondé dans votre ventre votre seule priorité est de vous relier à cet enfant Observez-le quelques secondes, observez son visage, reflétant ses émotions, son état d'être, voyez ses vêtements, peut-être des jouets qui l'entourent, Approchez-vous de lui tout en douceur Rassurez-le sur vos intentions Vous êtes là pour prendre soin de lui Cet enfant semble si triste Apeuré peut-être sans le juger, sans vous juger. Acceptez d'être traversé par sa souffrance d'enfant. Ne minisez pas ses propos. Recevez et respirez. Connaissez ses émotions et son histoire à sa juste valeur. Accueillez ses faits en vous, c'est votre histoire. Et en cet instant, elle n'est là que pour vous aider à grandir et à apprendre de vous-même. Peut-être pouvez-vous demander pardon à cet enfant et pardonner les personnes ou les événements concernés par cette histoire. Ressentez dans votre cœur toute cette empathie pour cet enfant, tout l'amour grandissant en vous, au fil de vos respirations, un amour que naturellement vous avez envie de lui donner, pour penser ses blessures, apaiser sa souffrance, pour l'aider à pardonner lui aussi, sans peur, sans honte vous et lui, vous êtes une équipe deux êtres liés par une histoire et qui ne demandent qu'à être rassurés pour évoluer Offrez-lui les mots que vous auriez eu besoin d'entendre lorsque vous étiez à sa place. Demandez-lui ce qu'il ressent, ce dont il a besoin. Accordez-lui toute votre attention sans condition. Vous sentez peu à peu que votre enfant intérieur s'apaise, vous voyez son visage sur lequel renaît un sourire même léger, ses larmes se sont taries. et vous vous sentez fier d'avoir pu contribuer à son bien-être, à son apaisement. cet apaisement qui rayonne également dans votre cœur prenez conscience de l'apaisement que cela procure en vous et diffusez-le Remplissez-vous de ce sentiment, de cette sensation de bien-être, de libération qui naît en vous. Maintenant, rassurez votre enfant intérieur sur l'avenir expliquez-lui qu'à partir d'aujourd'hui vous serez plus attentif à ces messages car ce sont eux qui vous permettront d'évoluer de le réparer pour vous réparer expliquez-lui peut-être que tout ne sera pas forcément facile, mais que vous ferez de votre mieux, pour lui et pour vous Puis demandez-lui quels sont ses rêves, ce qu'il souhaite devenir, l'être qu'il rêve d'incarner. Accueillez chacun de ces mots qui résonnent en vous. Souvenez-vous que ce sont vos rêves d'enfant qui vous ont amené à votre place d'aujourd'hui Peut-être avez-vous su les suivre et dans ce cas vous pouvez vous féliciter Et accueillir en vous la joie et la gratitude Mais peut-être que vous n'avez pas pu porter ces rêves pour quelque raison que ce soit. Ne vous jugez pas, mais prenez conscience que cela est peut-être une source de ce que vous vivez de désagréable dans votre vie d'adulte. Si tel est le cas, rassurez votre enfant intérieur. Expliquez-lui que vous ferez plus attention à ses besoins, à ses envies. Ne lui promettez pas l'impossible. Soyez juste envers lui et envers vous. Vos envies de porter certaines couleurs, certains goûts alimentaires qui reviennent ou encore des envies de partir en vacances dans certains endroits sont parfois des signes que votre enfant intérieur s'exprime en vous, à travers vous, pour que vous n'oubliez pas vos rêves d'enfant. Et ils seront toujours comme un rappel pour vous faire emprunter le chemin le plus juste pour vous et pour lui. Rappelez-vous que vos rêves d'enfant sont comme un phare dans la tempête, qu'ils peuvent vous aider à vous retrouver, à vous orienter vers ce qui est bon pour vous. Et ce phare en vous, c'est votre enfant intérieur. Il est maintenant temps de lui dire au revoir. Enlacez-le une dernière fois. Ressentez sa tendresse, votre amour mutuel qui rayonne de cœur à cœur, que vous échangez à l'infini. Prenez conscience de cette force intérieure qui vient de naître en vous. Prenez conscience de la libération de votre cœur. De votre foi en l'avenir. Conscience que vous pourrez retrouver votre enfant intérieur. À chaque fois que vous en aurez besoin Ou à chaque fois qu'il vous appellera un peu plus fort que d'habitude Remerciez-le pour tout ce qu'il vient de vous apporter De vous faire comprendre Ressentez la gratitude envers lui Envers vous-même c'est comme un énorme ballon qui se gonfle d'amour dans votre cœur et dans votre ventre. Et remerciez-vous. Remerciez-vous d'avoir fait ce pas vers vous-même. Votre endroit redevient peu à peu. Cette photo en sépia, elle se floute et vous la laissez se ranger dans votre esprit. Imaginez-vous ce soir, demain, dans quelques semaines avec ce même élan d'espoir, ce sentiment de responsabilité envers vous-même, envers vos rêves, et envers cet enfant intérieur qui vous guide, et vous guidera toujours si vous décidez de l'entendre et de l'accueillir avec amour. Si vous m'écoutez au moment du coucher, alors vous n'avez rien d'autre à faire que de vous laisser plonger dans un sommeil profond et agréable Mais si vous avez écouté cette séance en journée, alors vous pouvez revenir à votre réalité en bougeant d'abord vos pieds, puis vos mains en prenant une profonde inspiration pour vous dynamiser et en soufflant fortement pour réveiller votre corps Étirez-vous, baillez si vous en ressentez le besoin et quand vous vous sentirez totalement prêt ou prête vous pourrez ouvrir les yeux en portant un regard neuf sur vous-même un regard d'adulte apaisé et tranquille. À bientôt.